bonjour à tous euh... ben aujourd'hui on va faire une sortie pas très gravelle pour faire le tour du gros caillou que vous avez peut-être entre aperçu à l'horizon qui s'appelle le pic saint loup et du coup je vais griller un feu rouge en faisant très attention regardez ah merde c'était ouais bon je fais le malin et je rate les embranchements je suis devant le Pic-Saint-Loup, vous l'avez peut-être reconnu, sinon bah, le Pic-Saint-Loup, les spectateurs, les spectateurs, le Pic-Saint-Loup, ça s'est fait. Le Pic-Saint-Loup, euh, dont je vais faire le tour pour faire tout simplement du tuilage cartographique. C'est une carte qu'il faut compléter avec des petites cases pour euh, étendre la zone que vous avez couverte en vélo ou en randonnée, enfin bref, euh, différentes activités sportives. Et donc il me manque des cases, évidemment celles qui grimpent le plus. Pourquoi Je ne sais pas. Ça va être beaucoup de la route parce qu'en gravel, il n'y a pas grand chose. Ou alors quand il y, y a quelque chose, c'est très très VTT pour le coup, puis très très pentu. Je me suis fait un petit circuit route, mais qui, ma foi, vous admettrez quand même qu'il y a pire dans la vie. Je vais faire ça. On se tient au courant et on s'appelle, hein, une bouffe. Ciao. Non, allez, euh, à tout de suite. Alors, pourquoi est-ce que je monte pas sur le Pic Saint-Loup C'est une excellente question. C'est quand même un pic. Ce n'est pas du tout praticable, ni en gravel, ni en VTT, ni rien du tout. Je vais vous mettre des, des petites images. Du chemin, parce que je suis monté à pied tout en haut. Bah non, en fait, pas en vélo. Le Pic saint vous en vélo, non. Niette. botton Mon vélo de gravel. Euh, Monoplateau 40 dents à l'avant, 42 à l'arrière. Pneu de 45 mm, 13 kg. Ça reste très lent. Donc on a de la borne là pour faire le tour. Hein. C'est une jeune de cucul. Le nom qui fait beaucoup rigoler les enfants. Et parfois, moi aussi. Je savais qu'il y avait du déplus. Ah. Bon, ça, ça grimpe, hein. Ça va être une question pour moi hein, d'endurance. Je. V à 12 km/h. 10, 9. Ah, mais non, mais je suis pas sur le grand pignon. J'en ai un d'avance. Ah non, fausse joie. Je monte toujours tranquillement. Plus tranquillement qu'est-ce que je craignais, mais je crois que le pire est à venir, si j'en crois le GPS. Par contre, j'essaye de vous montrer. C'est très très très joli. Petit vent de face, là. Dans la montée, c'est pas drôle. J'espère vraiment que sur euh, la GoPro, ça fait pas tout petit. C'est un gros machin quand même. Hein oh. Je viens de me... Ah, je suis essoufflé. Oh. Passage à, à 15% m'a fait très mal. Oh. J'en vois pas le bout, mais... j'ai... J'ai pas posé pied à terre, pour l'instant. C'est une torture <rire> Quel enfer Ah ça va mieux ouais. Ouh, ouais, ça va mieux là, oh, va mieux, là. Ah. Oui Le replat Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Alors, ah, vous voyez toujours le, le GPS avec un grand retard qui me dit que là je suis toujours en train de monter à ah, ce là euh, c'est pas du lag euh, c'est une faille euh, spatio-temporelle waouh wow. c'est fou là il dit que je monte là Ah, si toutes les montées pouvaient être comme ça Ah d'accord D'accord c'est pour ça fou m'a bien cassé les pattes, euh, le, la montée, là. Le pire, c'est que c'est pas fini, quoi. Il va y en avoir d'autres. Ah, J'aime bien cette balade. Ah, J'avoue, la montée, euh, sur le moment, c'est une torture, quoi. Mais bon, on serre les fesses. On boit, j'ai essayé de boire régulièrement, alors, je vais continuer à boire régulièrement. Parce que j'ai vraiment envie d'éviter les crampes casse vieilles vieilles. Là, on passe clairement derrière le pic Saint-Loup, donc on fait le tour. On va le contourner par la, par la gauche, donc on va aller à la droite, à l'est, derrière. Partir ouais, vers le, vers le nord-est, l'est, puis après bah, on descendra vers le sud. Très sympa. Je sais que ça rend rien la GoPro, j'en suis vraiment navré quoi, mais je vous promets. En vrai c'est vraiment joli, c'est vraiment vaste, on voit bien les chaînes et tout. Ouais, Je viens de me rendre compte que j'avais laissé la GoPro en mode euh, maintien horizontal, euh, automatique, que j'active en fait finalement pour mes prises de... De caméra à la main, là, comme ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner en vélo. J'ai la flemme de regarder les rushs, donc euh, vous me direz si vous préférez la vue super view, c'est-à-dire très large, où on voit mes bras sur les côtés, et voilà. Ou alors la vue très resserrée peut-être qu'on voit mieux l'horizon, je sais pas. Je vous laisserai me dire en commentaire. avait euh, le massif de l'Ortus et en face le majestueux Pic saint qui euh, était euh, il y a quelques millions d'années euh, rassemblé ne formait qu'un seul bloc et euh, ils se sont séparés. Je trouve que ce spot est tout simplement esplendido. Ah non, franchement, allez, dites que ça vous avait manqué. Ça, je vous fais recto verso. Moi, je me régale les miens. Ouais. Hein. Je me régale, j'en prends plein les yeux. Pour le colza, les montagnes à l'horizon, le pic saint haut à droite, l'Ortus. La Malou Mais je ne sais pas où elle mal moi Une petite grimpette à nouveau. Un petit peu plus douce que la première. Malgré que je sois dans un, une section jaune là, sur le Wahoo. Mais vraiment, ça, ça monte beaucoup plus progressivement <rire> On est à 5% quoi C'est pas méchant point euh, sécheresse ouais ouais, on y est hein, sécheresse euh, pas une goutte d'eau quoi, pareil de l'autre côté bah pas cool, hein. j'ai fait un jeu de mots sans le savoir pas cool, vraiment j'ai pas fait exprès mais juré quoi alors, là on va aller faire un petit bout de gravelle juste pour choper une tuile alors comme j'ai gonflé mes pneus euh, à deux barres deux, j'ai aucun amorti quasiment ah, c'est dégueulasse c'est pour aller choper une tuile en gros je vais faire 200 mètres, puis revenir ça m'aura validé une tuile voilà. normalement la tuile est validée demi tour circuler à la voir. Ah, le Loup, en face. Et puis, mine de rien, bah, je me serais donné faim. Je commence à avoir faim. Monsieur, voilà. Voilà, voilà, voilà, voilà. voilà, voilà. <rire> Moi, je reste à mon rythme. De toute façon, je peux pas aller plus vite. <rire> Il dit là toi, mais ce qu'il me dit là, ben, c'est dur, là. je sais pas si j'ai pris le, le bon truc en fait. Évidemment que non, c'était euh, l'autre route euh, à gauche. Ah, je ne dois pas être le seul... Oh Ah bah ben, voilà, ben, alors pourquoi je me suis trompé ben, Parce que euh, il faut que je vous filme ça. Si je m'étais pas trompé, j'aurais pas pu avoir ce spot. Et donc, euh, ben, alors tu à droite, et puis ça à, où à gauche, vous connaissez maintenant, mais... Euh... Bon, non, sympa, hein Devant me tromper plus souvent. Non, je déconne. Bon, voilà, sur une départementale. Et le Varia, euh, toujours salutaire. Là, lui, je vais arriver euh, à je sais pas combien à, à, à l'avance, parce que euh, le Varia me l'a indiqué, vous voyez, sur la, sur la partie gauche. Voilà, là, j'ai une petite LED qui me dit qu'une bagnole arrive. Là, j'en ai trois. Euh, ça remplace quand même assez avantageusement uniquement euh, un rétro. Ouais, J'en ai encore deux qui vont me doubler. Et quand c'est ouvert, ça clignote, voilà. Il n'y a plus personne, je peux me remettre euh, ou pas. Bon, bah, ne jamais croire euh, un varia sur parole, voilà. CQFD. Et je le promets, c'est la première fois que ça m'arrive. Le Varia pris en faute. Ouais, bon, bah... bah comme quoi, hein. C'est possible. Je suis euh, genre 6 km de chez moi, donc... il euh, Faut vraiment que je pense à conclure. Et... Euh, bah, comment conclure cette vidéo Alors, très très route, hein. Oh, ta gueule, voilà, ça, c'était cadeau pour vous. Ça fait plaisir. Conclusion, j'ai fait le tour du Saint-Loup et de l'Ortus. j'avais même pas réalisé, en fait. Et j'ai fait le tour des deux. Je me suis régalé. Mais j'ai vachement kiffé, en fait. Et alors, c'est une bonne surprise, la route, là, parce que je m'attendais vraiment à le faire chier. Bon, les départementales, ouais, c'est pas fun, mais sinon, tu vois, une petite route secondaire, là. Et sur ce, je vais vous souhaiter euh, Plein de bonnes choses je vais te voir plein de bisous cette vidéo à très vite très bientôt ciao